Salut cher futur moi, alors cher Marc dans le futur, je ne sais vraiment pas si tu vas me reconnaître, c'est toi dix 10 ans, 10 ans en arrière, voilà dix ans en arrière et je dois te parler, je ne sais vraiment pas par quoi commencer, alors au niveau de tes amis, j'espère véritablement que tu les as gardés parce que ce sont les meilleurs, je dis bien les meilleurs amis du monde. Quoi. Que ce soit au niveau des filles comme des garçons, parce qu'ils sont là dans tes moments de joie, ils sont encore dans tes moments de tristesse. Alors, j'espère que malgré vos petites disputes, ça va. Que t'es pas trop chiant. Que t'énerves pas trop et que tu ne les énerves pas trop aussi. Et que j'espère surtout que tu arrives à leur donner de ton temps. Parce que actuellement, c'est quand même compliqué. Au niveau professionnel, j'espère que tu fais un métier qui te plaît. C'est vrai que tu fais des études de droit, mais bon, c'est quand même. On ne va pas dire que tes parents forcé, mais bon, <rire> j'espère vraiment que tu fais un métier qui te plaît, un métier qui est quand même rentable, qui t'aide à subvenir à tes besoins, aux besoins de la famille. Et mine de rien, je n'ai pas pensé à ça. Tu es madame ou mademoiselle en ce moment au niveau, disons, sentimental, c'est quand même un peu compliqué pour toi. Alors, j'espère que cette personne avec qui tu es maintenant, genre actuellement où je te parle, euh, continue avec toi, c'est le souhait. Mais si ce n'est pas le cas, même si ça va te faire mal, si ce n'est pas le cas, j'espère véritablement que tu arriveras à trouver cette personne-là qui va t'aimer pour ce que tu es. Cette personne-là qui va te soutenir, cette personne-là qui va savoir voir en toi cette belle personne. Si tu n'as pas trouvé ce genre de personne-là, ce n'est pas, pas, pas la peine de te casser la tête, de te dire non, je dois me mettre en relation, je dois avoir des enfants. Soit d'abord heureuse, soit heureuse. Et aie confiance en toi. Si tu fais des erreurs, dis-toi que c'est par les erreurs qu'on apprend. C'est par les erreurs que tu seras un exemple. C'est par les erreurs que tu seras une femme forte. Les gens peut-être ne verront pas tout le bienfait que tu feras. Ils verront peut-être des erreurs. Mais dis-toi que tu es une belle personne. Toi, dis en arrière, tu t'aimais. Alors continue de t'aimer. Et dis-toi que tu peux toujours donner du meilleur. Tu peux toujours donner du meilleur. Voilà. Alors, porte-toi bien. Surtout garde la santé. Cher futur Amadou ah. Di Futur Nambata. J'espère que si tu as choisi ma weli, ma hawa, wadda. de Nawada, à ma higale, ma yon, qui s'allège à moi Merci de m'avoir écouté J'espère ta vie sera Comme je l'ai espéré Cher moi Cher moi, moi Cher moi moi moi moi fait moi moi